Donc la SLO Cosmétique, c'est une association belge qui prône donc, le respect de l'environnement, mais aussi la santé de l'homme, de l'animal et du végétal. Donc ce ne sont que des produits écologiques et biologiques. Euh, c'est que des plantes, euh, que de l'argile, des fruits, mais également des huiles végétales et des huiles essentielles. Alors, le zéro déchet, donc pour moi dans l'Institut, c'était de limiter au maximum mes déchets, parce qu'on est dans, quand même dans une profession où on a beaucoup de déchets, qu'on est sur beaucoup d'usages uniques pour l'hygiène entre chaque personne. Donc, moi j'ai choisi en fait de ne prendre que du lavable ou du réutilisable. Pour exemple je n'ai pris que des cotons lavables, mes draps d'examen en cabine sont lavables aussi, euh, mes spatules d'épilation je les nettoie, les désinfecte et les stérilise, euh, je réutilise tout et je jette au minimum, voilà. Bah, J'ai toujours été consciente en fait euh, qu'il fallait euh, qu'on respecte euh, notre planète donc déjà moi à la maison je suis déjà sur du zéro déchet et de la slow cosmétique, mais c'est progressivement qu'on y vient. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Et, et J'ai voulu mettre ça en place aussi euh, au sein de mon environnement professionnel. J'ai repris mes études à 25 ans. Et euh, donc j'ai passé un CAP, Esthétique, cosmétique Parfumerie, et donc suite à cela, j'ai été dans diverses, diverses structures pour euh, voir ce qui me plaisait le plus. Donc ça passe de l'institut traditionnel à la thalassothérapie, mais aussi j'ai travaillé pour des grandes franchises. On était déjà dans une profession où l'hygiène était vraiment très importante. Après, bien sûr, euh, désinfection euh, du matériel et des surfaces euh, entre chaque personne. Euh, aération, bien sûr, entre chaque personne. Je laisse toujours un créneau de 10 minutes pour avoir le temps de bien laisser aérer. Le port du masque, bien sûr, qui est obligatoire et pour la cliente ou le client et pour moi. Quand il y a un soin du visage, je mets la visière en plus. Et bien sûr, eh bien, je lave euh, mon sol le matin et le soir pour que ce soit vraiment euh, impeccable. Alors, on a la chance en fait d'être dans un métier où finalement, on a besoin de nous. <rire> on l'a surtout vu à la sortie du confinement, les personnes se sont jetées sur les coiffeurs et les esthéticiennes. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas très impacté. Après, euh, on sent quand même que euh, les gens ne viennent plus euh, aussi souvent euh, qu'auparavant. Je suis le seul institut euh, partenaire de la solo cosmétique euh, du Finistère, pour le, pour le moment, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. <rire>